Bon et eh bien vous me prenez ça pendant 5 mois et vous me revenez me voir au bout de 10 mois si d'ici là vous n'êtes pas mort. Bonne journée. Suivant Bonjour docteur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez vous euh, alors moi j'ai rien de particulier. Vous avez rien. Enfin, en fait, c'est-à-dire que je viens pour euh, l'évaluation de la vue du permis de conduire. Vous savez, pour dire combien j'ai de vision pour voir si je suis apte à conduire. Eh bien, nous allons directement commencer le test de vision. Veuillez vous asseoir sur le canapé, s'il vous plaît. Il est très confortable. Ah. Commençons. C'est quoi ça euh, C'est un X. En effet, mais vous avez vos lunettes, tricheur. Enlevez immédiatement. Ok, ok. Maintenant, ça. C'est toujours un X. C'est bien, vous voyez quand vous voulez. Ça, c'est un O. C'est bien. Ça, c'est un O. Non, c'est un zéro. Ça se voit Zéro sur 20. <rire> Pas bon du tout, ça. Ça, c'est un O. Non, c'est un zéro. Concentrez-vous Mais, mais, mais c'est que des Oh là, il a aucune différence oh entre... c'est qui qui a le diplôme, ici C'est écrit Là, c'est juste une feuille avec écrit diplôme dessus. Très, très chiant. Continuons. Ceci. C'est un rond avec des vagues... Un bonhomme avec des choses... Non, non, non, non. C'est un cercle de vagues. Non C'est un beignet pomme, banane, citron qui sort du four. C'est évident. Ok. C'est pas terrible, terrible tout ça. Un peu con. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Il vous en manque. Ça, c'est un U. Non, non, non, attendez. Un... C'est un fer à cheval qui porte bonheur. Maintenant, c'est un U. Il vous porte pas chance à vous, votre fer à cheval, on dirait. <rire> c'est pas très bien. Idiot. Nous allons terminer ce test. J'espère que cela vous portera plus chance qu'avec euh... le fer à C'est un V Vous en êtes sûr Non, attendez. C'est une flèche vers le bas. Non, c'est un V. <rire> Essayez-vous. Donc pour résumer myope astigmate, hypermétrope, mon préféré. Mais aussi con stupide, bouché du siphon, très effronté. VIH et gastro-entérite Ainsi qu'un immonde sourire narquois qui me donne envie de gerber Résultat du test 1 sur 10 C'est pas beaucoup Je donne pas cher de votre peau sur la route Et encore C'est parce qu'on peut pas mettre zéro Le mieux pour vous ce serait que vous portiez des lunettes euh, Mais, mais j'en ai déjà des lunettes non. A voir chez notre opticien le plus proche. Alors, Rapidement, oui. si possible. Bah ben merci. Maintenant, dehors. Ah oui, juste, j'oubliais. Ça fera 80 euros. Euh, ok. Je peux, peux payer par chèque. Non. Alors, par, par carte bancaire Non. Mais... Par espèce. Mais, mais j'ai pas 80 euros d'espèce sur moi. Enfin, si vous voulez, je peux aller les retirer, mais. Non Dommage ah C'est dur, la vie professionnelle. Suivant